Mon escouade d'attaque. Oh oh mais on défend. Non ouais, mais c'est le truc anti-fantas Anti-tank. Ah ah. C'est pas mon escouade d'attaque en réalité. <rire> j'étais démenti. C'est pas la... ton escouade de médecin par ailleurs Non. Par hasard Ah d'accord. Non non c'est mon escouade d'ingénieur. De... Ah ouais, mais c'est de la merde ce point. Comment veux-tu défendre quoi que ce soit avec moi. faut déjà tout de suite que je sorte du point Pourquoi Comment tu veux que je défende dans ce temps-là Je peux rien faire ici Il ouais, y a des gars devant moi On a des bons joueurs en face et avec nous On va voir Hop j'ai mis un checkpoint Attends, Où est-ce que je suis perdu, j'arrive même pas à me retrouver ouais. Où est-ce qu'il était mon soldat bien là Il était pas du tout là. Ça arrive. avoir détruit un char c'est ça ouais alors qu'en avion c'est 340 et le truc c'est qu'à chaque fois vu que ça met les balles à travers les balles du tank ouais euh, tu tu tues tu, le gars si tu vises au bon endroit mmh. et à chaque fois il y a un gars juste là ah il un hein, qui a fini par m'avoir il fait 8 kills quand même avec euh, mon tireur euh, bien positionné. Il y a re un véhicule en titan Ah non mais non là-bas Est-ce que j'ai un truc en tank sur celui-là Ah oui okay. ouais, Il fallait peut-être que j'aille le tuer Ah c'était un tank ça Et maintenant qu'à Nicolet et moi je savais pas que c'était pas un décoratif. <rire> Il y a pas mal de tanks là-bas. avec lui j'ai quoi J'ai un tank d'explosif. Il y a pas mal de monde dans le coin. Oh non, c'est une blague. Ah, j'en suis encore à ma première escouade, je suis content. C'est bien économisé. 8, 5, 3, 7 de kills. J'ai un véhicule devant moi je peux même pas le péter parce que j'ai rien pour le péter. J'ai matché mon soldat juste avant C'est un véhicule ennemi T'es loin ou pas du point Il y a deux véhicules ennemis là Qu'est-ce que j'ai moi Ah j'ai rien Je vais ouais, pas pouvoir je... t'aider Mais j'ai eu l'assistance, je crois. J'ai eu le cassage de véhicule. Ils ont réellement, oui ils ont pété l'escalier C'était des malades J'en ai eu quatre avec un, un truc de flamme, je sais plus comment ça s'appelle. Molotov Mo Un co quel toctel, cocktail Molotov que j'avais raté. Et bah. Je l'ai tiré beaucoup trop loin par rapport à ce que je souhaitais. Il y a quand même toute une série de gars qui sont morts à cause. À cause À cause ou grâce, ça dépend. J'ai hésité entre grâce et à cause en fait. C'est bien ça. Oh, il y en a encore un autre à côté, c'est une blague. Voilà, je crée un truc aussi véhicule. parce que l'europe c'est aussi hyper efficace pour péter les véhicules ah bon ouais ouais ouais j'ai pas fait grand chose dans ce game moi On se fait cap Ah j'ai plein On nous a plus ou moins repoussé J'étais économique en escouade euh, cette bataille. Ah y'en a un qui m'a dépassé Ouais les gens sont... Mince, je pensais pas que c'était un truc qui tuait ça. Non Je tirais une balle, c'était fini pour eux, je le sais. J'ai perdu mon point de rallye moi. Ah ouais, bah c'était pas mal, tu je peux pas l'air. Yes Je l'ai touché au moins. J'ai enchaîné les squats d'un joueur. Ta, ta, ta. J'ai pas fait grand chose dans cette partie. J'ai genre 1000 points de moins de pas. Alors ouais, j'ai fait 10 kills de moins. J'ai pas fait de points de ralliement donc. Mmh. J'ai pas pété plein de véhicules parce que bah à chaque fois je me suis buté. Donc. Je suis encore sur ce point, c'est un peu compliqué de tenir facilement. Oui, il y a plus d'ennemis qui peuvent, c'est pour ça que c'est super simple. Mmh. Oh là là, on les aura massacrés. Comment on fait pour écrire dans le chat Ça saoule. Je peux même pas dire GG au mec. Excuse Moi tu fais... F1 à toutes les touches, mais... Oui, mais a... j'ai pas vu de touche de chat. Ah, j'ai obtenu le niveau campagne 9 grâce à cette bataille. Ah ouais, moi j'ai toujours 7. pas gagné grand chose sur cette bataille. Ah, niveau max. La division d'infanterie est niveau max. Ah, moi j'ai plus qu'une escouade qui est pas niveau max encore. Mais t'es déjà niveau max, pourquoi il met déjà level max A chaque fois il met level max, je crois. Ah, c'est à chaque fois que tu montes un niveau, que ce soit... Max ou pas. Je crois bien. Oui. La photo que je choisisse. Et là j'ai plus rien à mettre. On fait une partie ou pas? Avantage disponible. Pourquoi j'ai pas? Ah c'est là. Euh, si tu veux. Hop, si elle est vraiment trop longue qui trace pas là. Mm. Qu'est-ce que j'ai récupéré Rien. Waouh. Incroyable. Non ouais si je peux le valoriser. Hop, j'ai mon nouveau char. Ah Ton nouveau char, t'as acheté un nouveau char Je l'ai obtenu parce que je suis niveau neuf. Ah ok. Pas vu qu'elle était ses grosses différences, ah, il a une mitrailleuse euh, à petite balle qui fait du 3000 coups par seconde par euh, CPS, non, coup par minute. Il ya pas de chance que ce soit par seconde, hein. bizarrement, ça me semblait un peu beaucoup. Ah, je vais pouvoir expérimenter. Et l'autre, elle ouais, avait des, des balles qui étaient moitié grosses, moitié petites, c'était un peu étrange. Moitié grosse, moitié petite Une seule balle me tuait un fantassin, mais ouais. c'était quand même assez long. Enfin, j'en avais, surtout, j'en avais pas beaucoup. L Attaque Non, on défend, parfait. Je vais aller en anti-tank. Ok. Ah, je suis parti euh, sur mon Objectif, tank. Euh, réussir à empêcher les tanks de venir, pas comme tout à l'heure. Il y en avait plein des tanks. Si j'avais réussi de tous les buter, j'aurais été premier. Comme si j'en ai pas buté un seul. Alors, ils arrivent par, par là, okay. en face de moi. Tu vois du monde hey, il a plein plein plein devant moi Maintenant je touche personne Pourtant logiquement je suis pile pas bien placé, mais... Ah d'accord, super Que c'est du high explosive, mais faut quand même tirer bien sur les ennemis. quoi ouais, En fait, euh, je. Ah, si la mitrailleuse, c'est l'autre qui ah, tire si, pas, alors il je y passe. A celui de 4. Ah, j'ai fait une triple élimination avec. J'ai pas touché, c'est un Ah mince, je me suis fait péter ultra vite T'étais en tank Ouais, ouais. Mais si tu te prends des balles, ouais, tu vas travailler réagir de moment Je suis toujours pas convaincu de l'efficacité des tanks. Non, pour moi c'est assez nul, mais... Enfin si, c'est très très bon ceux qui tirent, Mais il meurt très très rapidement. Hein. J'ai l'impression de faire plus de kills avec un sniper. J'ai pas... pas réussi à utiliser ma mitrailleuse. Donc je suis censé avoir une mitrailleuse très efficace. Ah, rester dans le point. Oh, on perd le point Non. Ah ouais Non. Il est discuté alors Ça peut être, mais... Ah, il y a un joueur ou deux joueurs dedans. Qu'est-ce que je prends Je sais pas, je vais prendre ça, ouais. Allez. Bon, j'ai pas fait grand chose. hein j'ai tué pas mal de joueurs, mais c'est tout. Et ce qui me saoule, ça je comprends pas trop, mais du coup j'ai perdu. Enfin, comme c'est pas des joueurs tués en zone ou je sais pas quoi, j'ai pas avoir tué plein de joueurs, ça vaut rien. Alors que j'ai fait des 5 ou ou des trucs comme ça. C'est un truc à d'accord. Tu vois d'où ils viennent les ennemis. Les ennemis Ils viennent de tout droit. Ils viennent de tout droit, mais tout droit par où Ah par là. Non, en face, en face. Et en face par rapport à où euh, Bah par rapport à la zone. Je sais pas trop comment expliquer. Ouais, ah, ah, j'ai trouvé. Juste à côté. Il n'était pas dans le feu par contre les gars exemple, mais oh, quelle bande d'avouer aussi Il fuit pas vraiment le feu les soldats Là il était en plein dans le feu, il s'est enlevé son feu Mais il est resté dans le feu quand même mmh. Ce qui n'est vraiment pas très malin bah, je j'ai pas de choix, j'ai vu que c'était ce soldat Pour le bon, j'ai pas mal de kills, c'est cool c'est un la du jeu que qu'il y a beaucoup, beaucoup de bots Oh le connard What Ah j'ai pris une mine anti en plein milieu d'un champ et bah mmh, c'est possible C'est plus que possible C'est réel Je savais pas ce que c'était que j'ai pris une explosion très forte d'un coup Ouais, les avantages de la défense c'est que si tu gères, bah, tu bouges pas trop. Ouais. Là, quand on gère, de ouf, pas bah, on bouge pas trop. Oh, quatrième Quoi triple plus kill avec le truc de explosif Oh, il y a un tank qui arrive. Ça pour pas plaisir ça le kill dans le tank déjà le tank explosé j'ai plus de balles ouais bon alors là c'est plus compliqué est ce qu'il faudrait que j'aille récupérer mon truc parce que je peux pas reposer un autre et en même temps c'est compliqué d'aller récupérer mon truc oh, faut que je mette des murs devant En fait, le trucs de ma chance, ça marche super bien quand tu tires dans un fantassin. Parce que tous ses copains sont à côté, au moins tous les bots copains sont à côté. Mmh. Et du coup, tu tues toute la team d'un coup. Mmh. Oh, il casse les J'ai pas de. J'ai pas de. Mais là, c'est mon anti-tank lui je voulais le mitrailleur il a une place différente je viens de comprendre pourquoi je pouvais pas tirer mitrailler En faisant espace. Non, en, stop, en faisant espace. Voilà. Ah parce que t'as deux gars. Tous. Oh, C'est très moyen la mitrailleuse. J'ai pas mais le véhicule où t'es pas du tout protégé. Bah, il est très très puissant niveau attaque. Même si t'es pas protégé, il fait super mal. Bon, maintenant que j'ai toutes les teams sur un chemin, ils veulent plus de ce côté là. Ça se fait que ça fasse pas de dégâts, ça trop de fumée, je vois rien. Bien sûr ils sont pleins. Hum, mmh. c'est Oh non, il est déjà mort. au lance-flammes comme d'hab on voit pas où il est but. j'ai la 4 persos lance-flammes c'est pas fun tac let's go Des ennemis dans le point Ah super. Je crois pas. Ah si y en a quelques-uns. Ils sont juste à gauche là au niveau du point. Vraiment, ils viennent de rentrer. Bien sûr, j'ai pas du tout mes gardes de Il un gars dans le toit là-bas, super. C'est fou, il y a encore un ennemi mais qui est hyper bon quoi. Et c'est lui qui domaine l'équipe le, ennemie mais de large, large, large, large, large. Oh, il y a du monde sur le toit. Y avait. Ah, ah. Je sais pas trop elles sont les autres sur cette carte. Ils sont un peu partout, mais oui, il y en a encore sur le toilet The enemy is taking the control point. Nope, ça va pas le faire les gars. je si je le touche en fait le tank ah oui Allez, tu touches ah oui, je touche. comme il met aucun point si je touche ou pas je savais pas si je touchais ou pas j'ai tué une team qui était entière sur le toit Ah ouais, mais j'étais avec mon meilleur squad. Là. Ouais, une des squ en fait, toutes mes squads sont bonnes, mais là, sur cette carte, je préfère une des squads quand même. Parce que tu fais Hydrolien Pourquoi t'es 6 J'ai essayé les chars. Ah, je goûte t'avais arrêté de jouer. On non, non, vrai, je te comprends, les chars, c'est chaud à jouer. J'ai jamais joué, même l'avion, je trouve ça super chaud parce que c'est hyper long d'avoir des balles. L'avion, je Tu peux faire des carnages si tu arrives, je vais avec l'avion, mais c'est chaud. À ah. Je trouve que par rapport à héro généraux, les classes de spécialistes, elles sont vraiment compliquées à jouer. Dans héros généraux, tu vois bien... Ouais, non, les avions, c'est pareil, hein, dans héro généraux. Franchement, euh, Se cracher, euh, faut presque le faire. T'appuies sur Z, l'avion, il avance, et puis c'est tout. C'est nettement plus intuitif, à mon avis. Qu'est-ce qu'ils foutent, mes soldats, en fait Ils sont tous sur le toit, mais tous du mauvais côté. Ah bah ils sont tous morts entre temps. J'ai reculé deux secondes, ils sont tous morts. Ah, super Je me suis fait détruire toute ma squad. Je suis le plus perdant dans la team. Ouais, let's go Ça arrive par la droite. Par la droite Ouais, par la droite du point. Par rapport à notre checkpoint. D'accord, je n'ai plus aucune équipe, désolé. Tout est mort. J'étais fou le médecin, mais ils sont tous morts en deux secondes. Ah, ils sont rentrés un peu trop. Hein. Et on a plus de. de checkpoint. Oh putain. Des fois, ça me casse les couilles. Je veux passer à une fenêtre, ils monte sur la fenêtre. Genre sur le petit rebord au bord de la fenêtre. Ouais. C'est inintéressant comme je... move. je remets le point de contrôle qui a été pété euh, à 60 mètres ouais je crois qu'on a nettoyé ce qui arrivait je suis monté juste compliqué. en dessous de toi ils ont plus d'une ah ouais ça va se finir vite alors Ouais chez il, il faut des petits tirs au pigeon avec toi Il reste 12 secondes J'ai du jeu couteau j'ai perdu Enfin j'ai réussi à tuer mon adversaire mais il a joué un autre bonhomme et c'était perdu pour moi bah au couteau en vrai tu peux enchaîner, hein. en plus t'as des trucs qui te de taper plus vite au corps à corps Ouais Et d'enchaîner encore plus <rire> Je suis presque niveau 8, mais pas tout à fait J'étais même pas dans les 4 premiers Quoi oh, j'étais dans les 5 premiers tout comme toi Moi j'étais deuxième hydrolien, non quatrième, toi t'étais cinquième Voilà, mais t'as pas fait euh, le maître de la distance. C'est pour ça que t'es pas été classé quelque chose de héros de bataille. Mais j'ai pas buté le plus, j'ai pas fait le plus de ci ou le plus de ça, donc c'est rien. Bon, les chars... Euh... <rire> J'aimerais pouvoir mettre une autre escouade que celle que j'ai. <rire> disons. Ouais. Il y a des trucs qui a l'air meilleur que des charges, je trouve, Moi aussi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Euh, on continue pas, si Euh, non, on va s'arrêter là.